Bonjour, donc, je suis Marie-Françoise Roy et j'appartiens à l'Institut de Recherche Mathématique de Rennes. Le sujet dont j'avais décidé de parler aujourd'hui c'est de vous présenter un petit film, dont le titre en anglais pourrait être « Visage de femme mathématicienne ». Et donc je vais vous montrer le début de la bande d'annonce. Hi everyone, I'm Ha. I'm from Vietnam and I'm a mathematician. Sono Elisabetta Strickland et sono la mathématique. My name is Claire Pottoway from New Zealand, and I'm a mathematician. I am Debra Olaide Ajayin from oh. Nigeria. I am yeah. a mathematician. I'm Anissa from India, and I'm a mathematician. Nous sommes Simon et Melanie de Bruxelles. Nous, Nous sommes mathématiciens. I'm Juma from Nigeria. I'm Alabiolu Atosi from Nigeria. I am Abubakar Ramas from Nigeria. We are mathematicians. Mon nom est Jeanette Chacay, je suis de la République de Panama et je suis mathématica. Bonjour, je m'appelle Rosa Fuster et je suis de Catalonia. Je suis mathématica. Je suis Edi Pariguain de Venezuela et je suis mathématica. Bonjour. Bonjour, je like. m'appelle Maria Joss, je m'appelle Angélien et je m'appelle New Zealand, je m'appelle Uruguay. Alors, vous avez compris le principe du film, je pense. C'est des femmes mathématiciennes de différents pays qui parlent dans leur langue. Elles se présentent et elles disent « Je suis mathématicienne ». Alors ce que je voulais vous raconter, c'est l'histoire de ce film et comment euh, on en est arrivé là. Alors en fait, c'est un projet qui vient de deux sœurs, une qui s'appelle Eugenie, Eugenie, qui est euh, Eugenie qui est mathématicienne en Angleterre, et sa sœur qui est cinéaste en Allemagne. Et à l'occasion du 8 mars 2018, elles ont eu cette idée, donc de créer une plateforme en ligne et puis de faire un appel pour que les gens avec leur téléphone se filment en train de, de dire euh, « euh, voilà mon nom et je suis une mathématicienne ». Alors ce qui est euh, ce que enfin, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la réponse que ça a eue, c'est-à-dire qu'elles elles avaient prévu au départ de faire un film de trois minutes, et euh, donc euh, pour, pour lancer le, le projet, elles tenaient absolument à ce que ça soit un projet très très international. Donc euh, elles se sont adressées au comité pour les femmes en mathématiques de l'Union mathématique Internationale. Bon, il se trouve que c'est moi qui en suis la présidente. Et elles m'ont demandé est-ce qu'on peut utiliser les listes de contacts de ce comité pour euh, notre film. Donc euh, on en a discuté, on a trouvé que c'était une très très bonne idée. Et donc euh, étant donné qu'on a 120 correspondantes dans le monde entier, donc des correspondantes de, du comité, qui ont pour but, euh, enfin qui ont des activités dans les deux sens, c'est-à-dire d'une part, elles présentent dans leur pays les activités de notre comité, elles font aussi un appel d'offres, et le relais, de façon à ce que les gens puissent candidater, etc. Et dans l'autre sens, elles nous font aussi remonter les activités pour nous dire, bah, chez nous, dans notre pays, ou éventuellement dans notre réseau mathématique, je ne sais pas, par exemple Women in Numbers, voilà l'activité qu'on est en train de faire. Donc on s'est dit, ben, on va utiliser nos correspondantes pour voir ce que ça donne, est-ce que ça marche avec ce film Et donc, en moins d'un mois, on a eu 149 clips, avec 249 femmes de 37 pays qui parlaient 32 langues différentes. Donc finalement, avec leur projet de 3 minutes, elles étaient un peu débordées, parce qu'elles n'ont pas voulu du tout censurer qui que ce soit, donc elles ont en fait gardé tout le monde dans le film. Donc finalement, le film fait 14 minutes donc on va passer maintenant à la deuxième partie de l'abandon. I'm Hello, I am and I, I am a mathematician. Je suis Marie-Françoise Roy. De France et je suis une mathématicienne. Je suis Eugenie, in the UK et je suis une mathématicienne. Je suis Mathilde, j'habite au Canada et je suis mathématicienne. Hi, je suis Josephine Weirimo, je suis du Kenya et je suis une mathématicienne. Hello, je suis Gabriela Arauco, je suis du Mexico et je suis mathématicienne. Hola, mi nombre es Agustina, soy de Argentina. me vine de vacaciones a Estados Unidos y de grande voy a hacer la matemática, la mathématique. Ciao. Donc voilà simplement ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je voudrais aussi rajouter quelques mots sur la dernière que vous avez vue, Agustina, donc c'est une petite fille qui a 6 ans. Son père c'est Daniel Perucci qui vient régulièrement travailler à l'IRMAR parce que c'est un de mes co-auteurs. Donc le LIRMAR est en contact avec beaucoup beaucoup de monde finalement.